Salut les trogueurs, salut les trogueuses, alors là on est sur euh, Coupe du Monde de la FIFA 2010, le troc des Coupe du Monde de la FIFA 2010, c'est développé par eSports ES euh, et voilà, donc tout d'abord j'ai quand même envie de dire... Euh... Allez Il pas le foot. <rire> euh, bien merci pour ces précisions. <rire> Ilan, donc c'est un jeu de foot comme il l'a dit. Donc euh, je, je, je vous préviens, je vais boycotter. Hein. <rire> Donc, euh, apparemment, il euh, y a des graphismes. <rire> apparemment, il y a des graphismes. <rire> <rire> Qu'en penses-tu vraiment <rire> euh, Bah, par rapport à FIFA 11, ça a peut-être un petit peu vieilli, mais je trouve que c'est pas trop trop mal, quand même. Enfin, bah, je crois qu'ils ont tout récupéré de, du 2010, ils ont changé les noms. Bon, hein. euh, bah, en fait, ils ont juste mis les équipes nationales. Ouais, c'est ce que j'avais ouais. vu. Euh... Euh, mais oui, ça, ça descend directement de FIFA 10, en fait. Donc en fait, il euh, n'y a aucune nouveauté, il n'y a aucun intérêt euh, À part qu'en fait, dans FIFA 10, il euh, y a les clubs et à peine euh, genre une vingtaine d'équipes nationales, je crois, tout au plus. Là, en fait, il y a tous les pays. C'est le principe du jeu. Il y a tous les pays, y a le, surtout la licence officielle de la Coupe du monde. Le seul truc qui est amusant, en fait, tu trouvé c'est le petit globe, là Oui, le petit globe qui vous permet de sélectionner les équipes à l'aide du joystick droit. Euh, c'est marrant. Et aussi les temps de chargement sont très instructifs puisqu'ils vous apportent des informations tant footballistiques que euh, complètement diverses euh, sur euh, certains pays du globe, euh, certains vous ne savez même pas qu'ils existaient. Donc euh, si c'est footballistique ça n'a aucun intérêt euh, Je t'en hein. <rire> <rire> Je savais bien que ça allait sortir au bout d'un moment. En sachant que tous les fans de foot à le jeu. Ouais. Euh, pas bah, forcément Pas enfin, beaucoup. Euh... Parlons maintenant de, de, de, de du, qu'est-ce qu'on va parler, il y a rien à dire. Ah dis du gameplay Bah c'est un peu différent de FIFA 10, c'est très différent de FIFA 11 par contre. Euh, à part les systèmes de pénaltique et l'innovation dans la Coupe du Monde, mais perso je suis pas fan du tout, c'est le principe d'arrêter la barre verte. Euh... Ouais c'est ce qui existe dans tous les jeux en fait. Non fait. justement, ça n'existait plus dans ce genre de jeu et justement je pense que c'est pourri de l'avoir remis Ah oui Ah bah bon, en fait ils ont quand même réfléchi un peu Bah bon, en fait j'en suis... Bah ils ont un peu testé certaines nouveautés pour après les mettre sur Fifa 11. Ah ouais c'était un test. Ouais mais le gameplay descend par contre vraiment de Fifa 10 et euh, je préfère le gameplay de ouais. Fifa 10 à celui de Fifa. Ouais 11. parce que j'avais vu une interview d'un des développeurs et même lui il avait dit qu'en fait ils avaient juste copié Fifa 10. Bon en même temps il est quand même sorti pas très super longtemps après. Ouais. Et euh... ah t'es présentateur là il parle pas français. On a pas fait de français pour le jeu Si, mais euh, c'est on peut en fait on peut, on peut simplement changer euh, la langue des commentaires euh, sans changer euh, la langue du jeu. Donc moi j'ai eu les commentateurs en espagnol parce que euh, c'est les commentaires euh, les plus drôles. Euh. Ah, un truc sympa quand même pour une fois. <rire> tu vas me défoncer à la fin, non <rire> Bon après tout c'est moi qui mets la note au final, Moi hein, euh... <rire> bon, tu pour un jeu de foot on peut pas mettre un F4 en mi M. Non je vais mettre Good. Good Ouais. C'est justifié Bon franchement ouais. Parce que c'est si mieux que PES par exemple. Hein. C'est à <rire> mon tour maintenant de me lâcher. <rire> <rire> vu, vu que j'aime pas trop PES, vu que j'aime aucun jeu... Non mais bah, à chaque fois tu me dis que du brever PES. Mais c'est juste pour t'emmerder. <rire> euh, donc euh, bah, sinon, on, oui euh, donc le gameplay on, on a fait, fait que le le mode euh, pour les pénalty mais merde la caméra bouge euh, sinon qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur le gameplay c'est accessible ou pas euh, oui c'est très accessible il euh... oh, y a que les débiles pour aimer le foot je <rire> mais euh, par contre si vous jouez contre un modding vous risquez de vous prendre de vous prendre un 9 à 0 dans votre game euh, ça semble vécu quand je dis ça <rire> Bah le online tiens d'ailleurs il est mieux ou pas oui puisque en fait dans Coupe du Monde contrairement à FIFA 10 justement il euh, y a eu un système de league qui fait que vous affronter un peu des gens de votre niveau. Donc euh, vous faites pas des défoncer 9 phase 0 à chaque match comme dans FIFA 10. D'accord. je suis trop nul parce que je suis en train de perdre contre la d'arrive. Ah oui aussi en mode ma euh, match rapide, vous pouvez choisir l'enjeu du match. C'est marrant. C'est-à-dire Bah vous pouvez décider si c'est un match amical, une finale de Coupe du Monde, un quart de finale. Mais... Et ça change en fait. bah par exemple pour les pénalties ça change. La barre euh, parce que la barre bouge plus vite quand le joueur est stressé. Ah d'accord. Donc par exemple en match amical la barre euh, euh, euh, bouge à 2 à l'heure alors que euh, quand vous êtes en finale elle bouge à, elle à 10 000 km. Cool David. <rires> Et euh, Sinon au niveau du prix maximum que tu conseillerais euh, bah vu que c'est un... il y a eu FIFA 11 après, euh, mais... ne dépensez pas trop cher dedans, je pense que 20 euros, ça va être vraiment un grand maximum. Ouais, bah, surtout que même FIFA 10, euh, bah, tu as toutes les équipes aussi des villes, tout ça, et c'est peut-être moins cher que 20 euros. Euh, je... Dans ma vie, ils être au même prix. Les deux. Ouais. Et euh, qu'est-ce que tu conseilles entre FIFA 10 et celui-là euh, bah après tout dépend si vous voulez jouer avec les clubs, tout ça prenez euh, FIFA 10 Si vous voulez vraiment les pays prenez Coupe du Monde D'accord J'aime bien la petite carte qui est en bas euh, Ouais ça est dans tous les FIFA on peut la mettre en 3D ou en 2D Moi j'ai mis en 3D D'accord Ah il y a tous les sponsors aussi Ouais bien sûr Que serait un FIFA sans les sponsors avec euh, un mode de jeu sponsorisé par Coca-Cola, c'est un peu un coup de gueule ça aussi sponsoriser un mode de jeu je trouve ça un peu moyen quand tu vois que t'as as déjà payé 70 euros dans le jeu bah c'est du foot hein oui mais t'es dans un jeu quoi surtout que le jeu tu le payes Et si en plus il y a de la pub après. Hein. Euh, bon mon avis personnage je vais essayer de rester un peu plus un objectif euh, les graphismes ça va, mais je trouve que c'est un peu compliqué sur le 10 moi si je devais en acheter un ça serait le 10, ça serait le 10. Pourquoi parce qu'il est plus classique bah oui puis il est pas trop non plus euh, dans l'esprit coupe du monde euh... bah c'est vrai que lui clairement dans l'esprit coupe du monde ça c'est clair donc ça peut être une occasion comme ça peut ne pas en être une. bon bah salut